Je vais te donner une me... petit de ciment. Je vais te donner une ]셔? Je vais te donner une grande de ciment. Je vais te donner une grande de J'ai une femme, j'ai été à 25 ans, et je suis maintenant, je 60 ans. Je suis le jour de voir, brindu-dé, comme mon pied. Je suis au Sahel, de chan, Alors, j'ai pris ça, je viens lui donner. de Eh, de faire Tu bénis à tes besoins, l'emmène pour le combat. La vie là est. des pas. Tout à l'heure, elle dit Maman, tu donné venue avec une petite tombe de ciment. Maman, je vais te donner une grand stone de Je vais te donner une grande stone Voilà. Considère merci. que tu as déjà un tonne des Merci. Merci. Considère merci. que tu as déjà un tonne Merci. Donc, Merci. Donc pis, Bienvenue. voilà, gens, tant de ciment à la famille. Merci. Ça Ça coûte rien de Il ne faut merci. pas attendre d'avoir des milliards avant de merci. partager avec les parents. Merci. merci. Considérez que quelqu'un qui vient en public pour exposer son problème, ça veut dire que dans la maison où elle est, son cœur c'est mon rôle, c'est mon devoir d'apercevoir mes parents. Et cette femme qui a eu le courage de venir dans ce public pour pleurer en public pour une tombe de ciment, je dis à Nebo que elle a déjà sa tombe de ciment. Voilà. Le gude lui avait promis. Donc Nous sommes là ce soir pour la remise officielle de ce ciment, avec euh, le le Kokora, Maman Tayoro, le chef Salomon, bah, la présidente euh, de la coopérative de Nebo, euh, le, les papas, chef de famille euh, de la famille Tayoro. Vraiment, je bénis Dieu de ce que ce n'est pas tout le monde qui tient sa parole. J'étais au champ et Dieu m'a dit, puisque tu as un besoin, il faut aller voir mon fils. Et ainsi que je suis parti le voir, de lui ai de ce qu'il a honoré, la tombe de ciment qu'il m'a donné, vraiment que Dieu le bénisse. Et que, comme le dit le livre de Josué 7, à partir du verset 5, que tant que tu vivras, que lui ne se tient pas devant toi. Et que son ami Gasson ne se tient pas devant lui Amen. De ce qu'il m'a honoré en tant que sa mère Je dirais toujours sa mère S'il si y a un besoin je À tout cas, oui, je lui ferai toujours à paix oui, oui. Et moi aussi, je prie pour lui Pour que Dieu soit avec lui et tous ses collaborateurs J'aimerais que Dieu vous bénisse Amen. Ça c'est la de la famille Qui me reçoit là-dessus là ma cabane là-bas Je ne veux pas dire merci à charge de Pour son geste je vous dis merci parce que pas tout le monde qui tient ses promesses. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. Et c'est déjà très important. C'est-à-dire qu'on peut compter sur lui. Le jour que l'offre s'en ira pour diriger ce pays, nous sommes certains qu'il pourra honorer son engagement. Et nous sommes, tous, nous sommes très chers. Il merci. Merci. C'est un don qui me va droit au cœur parce que comme le eh, disait tantôt eh, la maman qui dit que c'est pas tout le monde qui honore les engagements et le camarade vient de nous prouver que il peut diriger la Côte d'Ivoire, il peut diriger un monde parce qu'il a promis et il a réalisé que Dieu le bénisse et que vraiment eh, il fasse eh, pour sauver les vies humaines qui sont en détresse que Dieu le bénisse. Je suis très fier de lui. Merci. La La est